Nigeria a frappé contre Boko Haram. Boko Haram, c'est un secte islamique. Donc, les qui sont même en face de l'État. Mais, les gens qui sont toujours victimes comme d'habitude, les NEX sont frappés, c'est village royaux. Les gens qui sont dans zone provinciale. Les gens qui ne sont cachent en ne, pas, ne pas. Des fois, ils font des attaques terroristes, ou des bombes, tout ça. Mais, les gens qui sont entrés dans le village, ils ont du feu, ils ont crasé, brisé.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 Qui est citoyen Citoyen, c'est Beaufilou. Beaufilou? Oui. le madame? c'est Comme par oui, donc la réponse, oui? C'est John Eh, va mettre absolument à la quoi Il va mettre la Il va mettre à Il va mettre la Il va mettre à Il va mettre le Il va mettre Tiens. Il va Il va mettre à la roue. Il mettre à la roue. Il va mettre à la roue. Il va mettre à la roue. Il va mettre Il Il Il va mettre Il Il Vous avez dit que vous avez que que vous avez dit dit on vous avez vous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 pendant qu'elle me prend, elle me prend les à la foujidea. Elle me de Elle me prend de Elle me prend la de Elle me prend Elle me prend j'ai on a travaillé avec l'ancien sénateur Calmira-Cantal depuis 10 ans. Le 24 mai 2022, on s'est arrivé avec à l l le sénateur Calmira-Cantal. Le 23 mai, Madame Nabam 500 gouttes de dans ont marché. L'homme l'a le 24 mai. Il m'a demandé un 500 je suis à 500 Après-midi, je me pour fait manger. Je me suis manger. Madame, je ne fais pas Elle est toujours passée pour saluer. Et puis, elle a Elle a mon bon gaz. Elle a regardé mon bon gaz. Elle a regardé mon bon gaz. a mon bon gaz. gaz. a fait. Je vais tout faire à la palle. Je vais tout à la palle. Je vais la Je à la palle. Je vais la Je vais tout à la palle. Je faire à faire la même la la il dit comme ça matin madame n'a pas au prête madame n'a dit non on c'est moi poser moi la madame n'a pas pas le poser une question comme ça la dit mais ça mais ça me fait 500 gouds mais ça me fait 500 4 dollars le madame n'a dit di, gaz là pa me pas mais c'est elle nettoyer cuisine toujours passé des' pas, de, pas de, gaz ça l'intérieur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 8 h 10 soir, balap tiré, il C'est Vous avez vu de mette 8 h 10 soir, balap tiré, va oui, donc m'a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 Les policiers viennent de Pendant leur sortie, ils ont aucun qui va pas village. Les pas village, ils ont tellement saisi village Pendant comment dit comme ça de comme ça, pied. Pendant pied, pas pas Mais ici, tout police, c'est Ce pas c'est toute famille. Famille, madame, des deux une une t -il -t -il été, de mes Vous deuxième fois, le lever matin, va quitter. Bon, pas vous là, c'est moi qui café. Le manger. vous avez Vous de je cherchais l'autre bagaille, ça me te manquer point pour moi m'acheter moi bon faire manger. L'aime manger a bal tête l'étil en la pour me pracher mes côté manger. des machines elle dit eh avant manger sur table là. dit ça Pendant que me prend pour l'étil en pas pas seul et puis, les tia volé, juste là, pour l'autre, pour Et puis, les tia viré, ils pôles, ils vont me couter. Je dois faire n'importe à bosser à faire mal. Est-ce que pendant tout ça, donc, ça a été pas la Je pas même je disais. pour me coller, faire pas une action ça, est-ce que vous parlez de Action ça Oui, mais paquet bouli, je défendre mandat pour lui. C'est parce que votre papier musical là-bas, paquet, vous visez le mandat pour le et Moi, je dis qu qu que je suis avocat, mais moi ici. Ici, il y a des dîmes comme ça. Ici, a dit comme ça. Et c'est ma même beaucoup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 Puis tu as un mois travail qui depuis places et l'île est longue et pour moi, moi, Est-ce pas toucher Il va toucher Non, il va pas tu ne pas ne pas et samedi ne machine pas pas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 mais si vous avancez plus. mais vous avancez plus. Si avancer plus. son vous plus. Si vous avancez Si mon avancez plus. Si vous je petit, Si vous petit, plus. Si je avancez plus. Si vous avancez plus. Si vous avancez plus. Si pour avancez pour me vous pour me payer vous pour me Si vous pour me je suis un peu plus de temps, je suis un de je suis un de temps, je de temps, de je suis de la je en bas la plaine. Mais il a pas de vie. c'est après la radio. Mais nous, pas. ne pas de Nous ne pas encore la vie. il devons nous faire de vie. Nous la faire mais avant, il ma moi jeune dans la cour, qui entre mes matin ou bien mardi matin, il y a de plaques, les inscrits, les libres, les libres, les libres, les la les libres, les libres, les libres, les libres, les libres, les les il t'attendait mm -hmm. même vrai me l'a tourné avait moi c'est son boile préparé au guerrier même Jean le petit écrire bah, écrit pour nous mm -hmm. comme ça l'écrit non monsieur pour dire la paix la paix pour oui. troisième circonscription oui. bah, de ce genre monsieur mm -hmm. dit l'a travail avec moi t'attendait dit l'a travail avec qui oh. <laughs> fait vous dit ça oh. Oh. Est parce qu'elle te vient là expliquer la. comment l'apprécier boulevard moi même en particulier deux cent mille dollars, si m'a pas le support à bas, Les les Mes amis, m'a pas donné, m'a pas donné, pas pas pas les pas voulu être, pas pas voulu pas voulu ne pas gagner, pas pas pas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 qui qui pour vous même c'est nous mêmes non maintenant en son cas ou même oh t'as eh ben bon en tout cas mais pas avec Monsieur qui pour demander au libé petit garçon vous s'il vous plaît par avons dit que nous avons dit nous dit nous dit que nous avons dit nous dit nous avons dit que nous nous dit que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 Papa, il quitter au nom, mais m'a pas de visa avec lui. Je ne vais pas toi. Mais ça lui fait grâce, t'as détruit, petit garçon. détruit, à la gueule pour moi, fais maman nous grâce, c'est triste vous triste pour tout qui a passé dans le pays d'Haïti, mais c'est encore plus triste pour garder le pays ça qui fini de jour en jour.